Bonjour, c'est Pierre Maumont. Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité sur les programmes Pinel. Quand j'entends parler de Pinel, que ce soit dans les dîners en ville, disons dans la vie de tous les jours, ce qui arrive quand même, que ce soit en regardant une émission de télévision, que ce soit en regardant des vidéos sur YouTube dans le cadre de, de chaînes consacrées à l'immobilier, ou que ce soit sur certains blogs, il y a toujours quelqu'un pour attirer l'attention du public sur le danger des programmes Pinel. Alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, si c'est le cas, j'aimerais déjà avoir vous, vos réactions, lorsque vous avez entendu ça. Est-ce que vous avez pris cette personne au sérieux Est-ce qu'au contraire, vous vous êtes demandé ce que cela signifiait Voire même, est-ce que, euh, dans l'hypothèse, vous auriez été en en train de préparer un, un projet d'investissement dans le cadre de la loi de Pinel, vous n'auriez pas à renoncé à ce projet ou tout du moins euh, décidé de le mettre entre parenthèses. Parce qu'en réalité, face à ce, à ce type de déclaration, il y a deux façons de la recevoir. Ou on ne connaît pas le sujet, ce qui est le cas de l'immense majorité des, des personnes, puisque chacun, chacun son métier, et y compris les personnes qui veulent investir en Pinel connaissent mal. C'est le sujet, c'est d'ailleurs ce en quoi elles sont vulnérables à leurs propres erreurs et vulnérables également à, à, des, à des stratégies que certains pourraient leur tendre, soit dans le but de leur faire faire n'importe quoi d'investissement, soit au contraire dans le but de leur donner de faux conseils pour apparaître même comme des conseillers avisés en agitant le spectre du risque, notamment des, des programmes Pinel. Alors dans ce cas, eh bien, on va prendre ça très au sérieux, euh, on va probablement euh, prendre de la distance par rapport à Pinel, et pour, pour certaines personnes, on va au contraire chercher à creuser le sujet, ce qui me semble être évidemment l'attitude euh, la, plus, la plus porteuse. Et puis pour ceux qui connaissent le sujet, eh c'est la, la frange rigolade, et on regarde euh, l'auteur du conseil comme étant une personne qui ne sait pas de quoi elle parle, et qui parle simplement pour parler et montrer qu'elle existe, et autrement dit, qui veut jouer les importants. Donc j'aimerais donc connaître vos réactions en face de ce type d'assertion gratuite, ce qu'elles ont, qu ont pu être, pardon. et puis, tant que je suis dans cet intermède, je vais simplement vous demander de vous abonner à cette chaîne pour pouvoir avoir automatiquement l'information sur la suite, des vidéos que je ferai sur le sujet de Pinel, car il y en a d'autres à faire, évidemment. Euh, et puis, euh, pour être informé de toutes les vidéos que je sortirai, que ce soit sur les sujets d'investissement immobilier, et plus largement sur les sujets de la création de revenus. Donc, maintenant que tout le monde s'est abonné à ma chaîne, je peux, je peux continuer. Euh, et puis, si vous ne vous êtes pas encore abonné, ben allez-y, abonnez-vous. Euh, donc, je, je continue quand même pendant que vous vous abonnez. Je vais commencer par un, par un scoop. Les programmes Pinel, ça n'existe pas. Alors quand on parle des programmes Pinel, de quoi parle-t-on On cultive en réalité deux, deux erreurs. Je vais commencer par la première, qui est la plus répandue. C'est que dans l'idée du public, et cette idée n'est pas venue toute seule dans la tête du public, on lui a mis... Et à l'origine, ce sont les promoteurs qui ont mis ça dans la tête du public. L'idée, c'est qu'il y a certains programmes qui auraient des caractéristiques spéciales euh, qui feraient qu'ils seraient éligibles à la loi Pinel. Euh, cette idée est complètement fausse. Euh, en réalité, euh, tout programme immobilier est éligible à la loi Pinel, quel que soit son prix au mètre carré, quelle que soit sa position, euh, non pas sa position géographique, euh, parce que le zonage Pinel est, est quelque chose qui est très restrictif en, en réalité, mais dès lors qu'il est dans, la, dans une zone qui est éligible à Pinel, euh, quelle que soit euh, la, la ville de, dans laquelle le programme est fait, encore une fois, si cette ville ou, ou cette bourgade est éligible à Pinel, le programme lui-même est éligible à Pinel. Alors qu'est-ce qui fait qu'on qu est dans, dans du Pinel C'est tout simplement l'usage que l'investisseur, que la personne qui achète, va faire du bien immobilier. Euh, pour être en Pinel quand on achète du neuf, car il faut bien sûr acheter du neuf ou de l'ancien euh, très fortement rénové, euh, il faut euh, s'engager à louer ce, ce bien pendant une durée minimale de 6 ans à une personne dont ce sera la résidence principale. C'est ce qui fait le Pinel en respectant donc la question du zonage à Matsois, et puis également en respectant des plafonds de loyer et des plafonds sur le revenu des locataires. Alors, tout ça mérite d'être explicité. J'en ai déjà parlé incidemment dans d'autres vidéos. J'en parlerai dans des, dans, des vidéos, dans des vidéos futures. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le programme Pinel, euh, en tant que critère qui tiendrait au programme lui-même, ça n'existe pas. Alors, en fait, ce qu'on a appelé des programmes Pinel, c'était des programmes qui étaient distribués par ce qui s'appelait, qui s'appelle encore, mais qui devient rare maintenant, les réseaux de défiscalisation. Alors comment cela fonctionnait eh bien tout simplement, euh, ces, ces réseaux de défiscalisation euh, avaient pour, euh, pour métier de commercialiser la plus grande, le plus grand volume d'immobilier possible sur lequel ils étaient rémunérés, bien sûr, par les, les promoteurs qui leur, confiaient, qui leur confiaient les programmes, euh, les commercialiser le plus rapidement possible. Euh, C'était ce que le promoteur en attendait, en échange de quoi il leur versait une, une rémunération euh, très élevé. Alors la conséquence était évidemment que les prix euh, de vente euh, des programmes en question se trouvaient anormalement élevés. Alors parfois c'était élevé à un point euh, à hurler, parfois c'était simplement euh, peut-être euh, euh, 10 ou 15% plus cher que le marché. C'est déjà regrettable pour les personnes qui achètent. C'était ça les réseaux. Alors cette chose-là a disparu. Euh, parce que bah, les dix réseaux euh, se sont livrés à un certain nombre d'abus. Je, je ne parle pas que la question des prix, je parle aussi euh, la question du choix des localisations où ils faisaient leur programme. Puisqu'ils ont commencé leur existence bien avant l'existence de la loi Pinel, euh, avec des lois de défiscalisation qui étaient beaucoup moins réceptives que Pinel sur le, le choix des emplacements. Euh, donc il était possible de faire des opérations, de, des programmes immobiliers, euh, là où il y avait fort peu de demandes locatives, euh, avec des prix qui par conséquent étaient, étaient faibles, des prix de revient de l'immobilier qui étaient faibles, et ce qui permettait donc, à ces réseaux de marger considérablement. Donc le, on est dans une sorte de, de système assez, assez vicieux. Euh, qui a euh, finalement qui est, qui est mort de ses propres abus. Il n'est pas totalement mort, il y a encore quand même des réseaux euh, qui existent, qui sont beaucoup plus petits que les réseaux qui sévissaient à l'époque de Robien, vous avez sûrement entendu parler des, des Robiens de la colère, ou aux époques, euh, pré ou, ou aux époques précédentes comme, comme Périsol. Euh, mais aujourd'hui, il faut dire que ces réseaux sont quand même marginaux, très marginaux dans la distribution d'immobilier, euh, et que quand on investit en immobilier, on n'a aucune raison de passer par un de ces réseaux. Vous allez le voir, il y a des canaux infiniment plus clairs et plus propres euh, avec lesquels on n'aura pas les problèmes que l'on a mis sur le dos, et à juste titre souvent des réseaux. Donc ce sont ces réseaux, et puis il y a d'autres réseaux, réseaux qui sont des réseaux de fête. Euh, bah, à commencer par les banques euh, finalement qu'est-ce que c'est qu'un réseau Un réseau, un réseau c'est une organisation nationale ou sur une grande partie du pays euh, très implantée donc avec de nombreux représentants, donc de commerciaux euh, qui, bah, qui ratissent auprès de leurs, euh, de, de leur de, de leurs familles, de leurs amis, de leurs relations euh, bref, enfin, de, de tout ce que leur dynamisme commercial va pouvoir amener dans leur filet euh, qui euh, donc, ratissent pour vendre les programmes qui sont confiés aux organismes euh, avec lesquels ils travaillent. Euh, donc euh, on trouve euh, si on met de côté euh, les réseaux qui avaient été créés ex nihilo pour vendre de l'immobilier dont je viens de vous parler, et on trouve évidemment des choses préexistantes comme, comme les banques qui ont toutes les caractéristiques du point de vue on va dire, physique et quantité de personnel pour, pour distribuer de, de l'immobilier, sauf qu'évidemment, ils n'ont pas, pas une compétence qui est reconnue euh, là-dedans. Alors, je dirais, ce n'est pas très grave, dans la mesure où les conseillers bancaires sont encore regardés par beaucoup de, de leurs clients comme des gens qui sont censés savoir de quoi ils parlent quand ils leur parlent d'un sujet. Mais si un conseiller bancaire dit à un client lambda euh, euh, qu'il convient euh, de faire un investissement immobilier euh, de tel type euh, pour euh, améliorer sa situation fiscale, il sera souvent, je dis pas cru, en tout cas, il sera souvent reçu avec une, une considération que n'aurait pas d'autres personnes elles-mêmes pas plus compétentes que le conseiller bancaire. Donc il sera cru et euh, le conseiller bancaire, lorsqu'il mettra sur la table un programme que sa banque distribue, euh, l'investisseur en question n'aura pas du tout l'idée que ce programme puisse être vendu à un prix excessif puisque c'est la banque qui lui vend. Alors je ne dis pas que toujours quand les banques vendent des programmes immobiliers, enfin donc sont intermédiaires dans la distribution de programmes immobiliers, c'est vendu trop cher. Cela dit, ça existe certainement assez souvent, puisque du point de vue de la structure, du coût de, du coût de structure d'une banque, ça me paraît difficile d'arriver à vendre, enfin à exercer la prestation la commercialisation de commercialisation d'un programmes immobiliers sans demander aux promoteurs, une rémunération qui soit à la hauteur de la structure des services qu'il faut payer. Euh, donc très probablement, euh, lorsque les investisseurs passent par ce qui est proposé par les banques en général, euh, ils le paient trop cher, quand bien même les programmes présentés sont des programmes de grands promoteurs, parce que dans ce cas-là, on est sur ce qu'on appelle un allotement, c'est-à-dire que le promoteur qui a fait un programme de 50 euros en a laissé peut-être 15 à la banque euh, ou 20 euh, en lui faisant une grille spéciale. Voilà. Euh, donc dans ce cas-là, euh, eh on a des chances effectivement de se faire avoir. L'autre élément, euh, c'est que pratiquement tous les promoteurs aujourd'hui sont des filiales de banques. Ce qui s'est passé, c'est que dans les années passées, euh, les banques, bah, grâce euh, notamment à... La faiblesse des taux d'intérêt, la facilité avec laquelle elles pouvaient mobiliser de l'argent, sont devenues majoritaires chez de nombreux promoteurs. Donc les banques ont un accès privilégié aux programmes de très grands promoteurs. Ce qui fait que leur impact auprès du public pour présenter ces programmes est d'autant plus fort. Ce qui ne change rien à l'analyse que je viens de produire quant à l'éventuel surcoût de ce qui passe par elle. Mais, euh, du point de vue de la, du volume distribué, du volume d'immobilier neuf distribué par les banques, on est encore sur des choses qui ne sont pas très importantes par rapport à la masse. La, la masse de l'immobilier neuf, elle est distribuée tout simplement par les promoteurs eux-mêmes, par les bureaux de vente, doivent vous représenter sais plus sur thème, je crois 30% ou 40% de, euh, du volume des programmes. Euh, et bien évidemment quand, un promoteur, évidemment, quand un promoteur vend ses propres programmes, il ne les vend pas euh, plus cher qu'il <rire> les vend normalement, ce qui, est, ce qui serait de, une, total, une absurdité complète sur le plan logique. Euh, on voit pas comment il ferait. Donc, euh, si vous achetez un programme sur, par un promoteur, ben, vous paierez le programme à, à son prix. Y a pas. Voilà. Vous avez d'autres intermédiaires qui peuvent intervenir, qui sont des partenaires du promoteur tels que les agents immobiliers euh, qui vous vendront le programme au même prix que le promoteur ou les conseils en gestion de patrimoine indépendant qui vous vendront aussi le programme au même prix que le promoteur. Alors pourquoi ces deux types de structures ne, ne vous vendent pas plus cher que le promoteur ben C'est tout simplement que ce sont des structures légères et que la commission qui est naturellement prévue dans ce qu'on appelle le bilan du promoteur, c'est-à-dire le prix de revient de son opération, il y a une partie du prix de revient qui est un certain nombre d'euros qui, qui est prévu pour être distribué à différents partenaires, donc agents immobiliers, conseillers, justes de patrimoine, éventuellement euh, enfin, notaires, je ne sais pas si notaires sont pays ou pas, mais euh, différents partenaires qui sont des, des gens qui ont une vocation naturelle à vendre de l'immobilier. Et euh, ben, les commissions que l'on sont tout à fait suffisantes pour ces structures légères et donc ces structures acceptent d'intervenir aux conditions de rémunération qui sont fixées par les promoteurs. Elles ne vont pas demander un point, deux points, dix points de plus ou quinze points de puce, ça c'est non. Euh, donc à partir de là, ce sont là des intermédiaires qui, qui jouent quand même globalement un certain poids de la distribution euh, qui font que vous ne paierez pas plus cher. Euh, alors vous ne payez pas plus cher avec ces intermédiaires, pour autant, bien sûr, s'il distribue les programmes des promoteurs directement dans le cadre d'un accord avec les promoteurs. Euh, imaginons qu'un intermédiaire, on va dire moins scrupuleux que, que la déontologie l'exige, la, la déontologie euh, passerait un accord avec, euh, je ne sais pas, un réseau ou un truc comme ça, euh, ce qui franchement est rare, mais, puisque pour le un conseiller gestion de patrimoine immobilier ou un agent immobilier, euh, la, la question de sa crédibilité auprès du public est, est importante. Donc euh, ils n'ont pas intérêt à faire ce, ce genre de, petite, euh, de, de coup de canif à, aux, aux, bonnes, aux, bonnes, aux bonnes pratiques euh, en matière de, de morale des affaires. Euh, mis à part le cas où l'intermédiaire passerait euh, par euh, un réseau, euh, eh bien il vendra au prix euh, de la grille promoteur, le promoteur lui donne un accès direct à ses grilles euh, avec des codes des codes internet euh, donc là dessus il n'y a, a aucune possibilité même qu'il vend plus cher, s'il vend plus cher ça ne ça fon fonctionnera pas dans le système de, de, de gestion des dossiers de, du, du, pro du promoteur et d'ailleurs il est prévu dans les... Euh, dans les mandats de commercialisation, dans les conventions de commercialisation, euh, que bien évidemment, euh, les, inter les intermédiaires en question euh, ne pourront pas vendre à un autre prix que celui de la grille du promoteur. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui sur ce sujet qui fait beaucoup d'encre depuis, lo depuis, long depuis longtemps. Euh, si la vidéo, euh, à la fois par son thème et par les informations que je vous ai apportées, euh, vous a intéressé, euh, voire vous a plu, eh bien euh, allez-y likez en cliquant sur le pouce levé vers le haut euh, dans le cas contraire eh bien, vous pouvez également disliker dis ça fait partie ça fait partie du jeu surtout n'hésitez pas à commenter car pour moi vos commentaires sont, sont précieux puisqu'ils me donnent le retour euh, du public euh, par rapport aux informations que je, que je diffuse, que je, que, je, que je distille, que je distribue. Euh, et puis bien sûr, abonnez-vous. Alors pour s'abonner, euh, je ne vous l'ai pas dit, mais vous avez euh, le petit icône vert et bleu qui est en bas à droite de l'écran. Vous passez la souris dessus et vous aurez le carré sur lequel s'abonner est écrit, il vous suffira de cliquer. Sinon en dessous de la vidéo, dans la description, parmi les liens, vous avez le lien pour vous abonner à la chaîne. Bien, je vous souhaite de, de fructueuses cogitations à partir des informations de cette vidéo et je vous dis à bientôt.